Hey yo tout le monde c'était Ridil, si comme moi vous avez terminé Halo Infinite en légendaire ou que vous avez au moins vu la cinématique en légendaire et eh bien cette dernière pose de nombreuses questions et c'est bien normal donc dans cette vidéo on va essayer d'y répondre en sachant que de nombreux mystères subsistent puisque Halo Infinite adore poser plein de questions sans apporter de réponses. Alors, pour commencer, la scène post-générique en légendaire est en tout point identique à la scène post-générique dans les autres modes de difficulté. à ceci près qu'il y a une discussion entre le grand edit et le monitor despondent Payer, qui est le monitor du Halo Zeta. Il faut aussi préciser qu'en légendaire, il y a une date qui apparaît en bas à gauche de l'écran avant que cette scène ne se déroule, qui est moins "-97368". Avant Jésus-Christ. Donc cette date correspond à la date de la discussion qui se déroule entre le grand Edith et le monitor, et non pas euh, la date à laquelle se déroule la scène avec Atriox. Alors justement, avant de parler de la discussion entre le grand Edith et le monitor, on peut un petit peu décrire cette séquence avec Atriox. Il s'approche d'un piédestal dans une installation Forerunner avec un objet, qui est une espèce de boule d'énergie avec des encoches en métal Forerunner, qu'il va poser sur le piédestal en question, et à ce moment-là, ça va ouvrir une porte qui va nous montrer tout un tas de kilix, qui arbore un symbole jusqu'à présent inconnu, il n'est donc pas dit que ce soit la même espèce que l'augure. A la fin de cette séquence, on entrevoit le visage d'Atriox qui a changé, il n'arbore plus les peintures de guerre qu'il avait sur le visage depuis toujours. Alors il n'est pas certain que cette séquence se passe après la fin de Halo Infinite, il est tout à fait possible qu'elle se passe avant. Bien que le sacrifice de Cortana pour tuer Atriox semble être une explication tout à fait logique pour expliquer ce changement physique. Quoi qu'il en soit, il faut bien considérer que cette scène reste plein d'ambiguïté et qu'on ne peut, en l'état, toujours rien affirmer sur Atriox, même si le fait de le montrer comme ça à la fin d'Halo Infinite n'est bien entendu pas anodin. Revenons à présent sur la discussion qu'il y a entre le Grand Edit et le Monitor, qui se passe donc en 97 368 avant Jésus-Christ, soit après le tir des Halos qui a mis fin à la guerre entre les Forerunners et le Parasite. Le Grand Edith est un tout nouveau personnage dont il n'a encore jamais été fait mention dans l'Univers étendu et le monitor despondant de Payer est lui aussi un petit peu particulier puisque le Halo Zeta est le seul Halo de première génération encore en vie qui a été transformé en Halo de seconde génération. Il a un système de monitor qui est différent des autres Halo, avec Despondant Payer qui est le monitor principal et un système de sous-monitor, que l'on rencontre d'ailleurs dans la campagne de Halo Infinite. La discussion entre les deux personnages tourne autour des éternels, aussi appelés Xalanine, espèces jusqu'à présent inconnues des Forerunners. Leur capacité à avoir survécu au tir des Halo fera dire à Despondant Payer qu'ils sont pires que le Parasite. C'est sans doute en apprenant cette histoire et en tirant la même conclusion que Cortana dira à plusieurs reprises lors de la campagne de Halo Infinite qu'il existe quelque chose de pire que le parasite sur le Halo Zeta, affirmation que Despendant Payer ne contredira pas. Comme expliqué dans les fichiers audio du jeu, cette singularité amènera le Conseil Forerunner à ordonner leur emprisonnement pour pouvoir les tester et les analyser. Le grand Edith fait référence au Criterion dans son dialogue avec Despondante Payeur, mais il n'est pas dit que le Criterion et le Conseil Forerunner sont la même entité. On ne sait pas ce qu'est le Critérion, il n'en a jamais été fait référence jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, la décision du Conseil Forerunner a amené les Forerunners à se rapprocher des xalanines en feignant de vouloir les aider. Ils ont ainsi pu les emprisonner dans des Kilix et ont assigné à Despondent Payer la tâche de les analyser et de les tester pendant de très longues années pour apprendre leurs secrets. Pour l'assister dans sa tâche, le grand Edith informe Despondent Payer que Offensive Bias a été déployé. Offensive Bias est l'une des deux plus puissantes IA Forerunner à avoir été créées, avec Mandicant Bias. Elle a été créée comme une arme pour contrer Mandicant Bayas corrompu par le Primordial et qui a joué un rôle non négligeable dans la chute des Forerunners. Le sort d'Offensive Bayas était inconnu jusqu'à cette dernière mention à la fin de Halo Infinite. Alors voilà tout pour l'explication de la fin légendaire de Halo Infinite. Alors il est important de préciser une dernière chose, il n'est pas dit que l'augure soit un éternel et il n'est pas dit que les éternels soient des précurseurs. Il n'y a rien qui le prouve, ça reste une théorie, même si cette théorie est très probable pour un bon nombre de joueurs. Eh bien, rien n'est confirmé, donc il faut comme d'habitude prendre des pincettes géantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura un petit peu éclairé votre lanterne quant à la fin de Halo Infinite qui est un peu plus flou et je pense que c'est un peu plus volontaire. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et bien entendu, vive Halo